La région Guadeloupe, en partenariat avec la société des courses Caruquera, vous invite au Grand Prix Hippique du Conseil Régional ce dimanche 22 juillet à partir de 9h30 à l'Hippodrome Saint-Jacques-d'Anse-Bertrand. Huit courses avec des invités prestigieux venus de la Martinique, de la Caraïbe et de l'Hexagone. Un rendez-vous pour toute la famille, des humoristes baptême de cheval. Jeux gonflables, un grand concert live en l'honneur de Patrick Saint-Éloi et un feu d'artifice. Le Grand Prix du Conseil Régional à vivre dimanche 22 juillet à l'Hippodrome d'Anse-Bertrand.